Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 221 de Stage 1. Et nous continuons aujourd'hui notre saga sur Crash Bandicoot en jouant à Crash Bandicoot Cortex Strike Back. Strikes, il y a un S, Strikes Back. Sur euh, PlayStation. Donc, on continue l'histoire de euh, Crash Bandicoot en fait. Donc, euh, je vous laisse peut-être l'introduction. Sony Computer Entertainment. Et euh, c'est parti. Alors, je sais pas du tout s'il y a notre. Alors, bon, attendons, attendons de voir. On est sur Journout dog euh, oui donc euh, voilà allez non salut euh, salut crash donc voilà cortex uh, strikes back crash bandicoot 2 euh, donc il y en a eu un troisième on, on fera plus tard donc on choisit la langue cette fois ci on peut choisir le français par rapport au, euh, au premier qui était totalement en anglais on n'a pas le choix et là il y a une version française qu'on aura peut-être des dialogues aussi en français je vous laisse l'introduction <rire> Des cristaux. Bien sûr. Mince. Mais, ô grand maître, pour atteindre la puissance optimale, il nous faudrait non seulement le cristal suprême, mais aussi les 25 cristaux d'intérieur qui sont encore au sol. Et j'ose humblement rappeler à son éminence qu'elle a malheureusement mis à mort les quelques agents terriens qui nous restaient. Mais idiot Je sais parfaitement ce que je fais. En l'absence regrettable d'amis à la surface de la Terre, il nous reste à recruter un ennemi. Crash Crash Crash Ma batterie est cuite Rends-toi un peu utile, frangin, tu pourras aller m'en chercher une autre. Et nous commençons l'aventure ici, donc on a toujours les mêmes mouvements euh, possibles. D'ailleurs, tiens, je saute sur les caisses plutôt que de la casser directement. Hop, hop, donc on récupère toujours des pommes. On se balade avec Crash et on doit avancer euh, jusqu'au but. Bah là, on doit récupérer une nouvelle batterie pour son PC portable. Si, j'ai bien compris, hein. Alors, on avance, on a récupéré, euh, donc au passage, bah là, une vie, on a récupéré... Euh, le masque, le masque qui nous permet d'être protégé sur un coup je veux dire si on, fait, si on se fait toucher par un ennemi euh, on a toujours au moins une chance de répit alors là, une caisse où il faut sauter dessus alors je vais essayer de sauter alors on, on pourrait la casser directement mais ce serait dommage parce qu'on perdrait voilà toutes ces pommes là qui sont dans cette caisse comme ça voilà et ne, ne pas oublier de casser après cette caisse aussi ça fait toujours une pomme en plus euh... Ouais. Ah ben voilà. Qu'est-ce qui se passe Quelle surprise et quel honneur. Mais c'est notre ami Crash. Bienvenue. Toutes mes excuses pour cette invitation précipitée, mais je soupçonne fort qu'une invitation plus formelle ait été refusée. J'ai besoin de toi. Tout autour de toi, il y a cinq portes. Derrière chaque porte se dissimule un cristal. Il ressemble à ça. Apporte-les-moi, Crash. Je t'expliquerai plus tard. Quand on se reverra. Bon, et eh bien, on a été transporté dans, un... dans ce monde-là. Est-ce euh, que je peux aller dans celui-là Ouais, bon, voilà, j'ai pris... pris un monde au pif. Euh, on doit récupérer donc les, les diamants. Euh, pour ce qui semble être notre ennemi, je sais pas pourquoi on le fait, mais on doit être un petit peu bête, mais bon, c'est pas grave. Allez, alors qu'est-ce que c'est On a de la nitro, ça Ah, je connaissais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça fait la nitro. J'ai toujours euh, mon petit bonhomme, alors bon, je ne sais pas. Ah, bah je viens, de perdre, euh, je viens de perdre mon ma protection. Alors, on est dans une sorte de, de période air glaciaire. Euh, ouais. Donc du coup, c'est notre mission, ça va être de récupérer les cristaux. On n'a plus du tout la mission là, de... de récupérer la, la batterie. Ah putain. Alors la glace, je connaissais pas. J'avais pas testé sur le premier. Ah, c'est la grosse galère à se déplacer dessus. Ah, je pense qu'il faut pas toucher la TNT, hein, du coup. On va essayer d'y aller sans... Hop. Hop. Bon bah c'est pas grave. Voilà. On avance. Un phoque. Une sorte de Sorte de foc. Je vois pas en quoi c'est dangereux, c'est foc. Ah. ah, bah ça me rappelle les, ça, ça me rappelle les pingouins qu'on qu voyait dans le premier, qui descendaient comme ça la, les, les... les... Bah, les descentes, <rire> qui descendaient les descentes. Alors là, à mon avis, il faut pas toucher la nitro. Non, non, non, non, non, non, non. Et voilà, on est mort. Bah, bah. D'ailleurs, tiens, il y, une... y a une animation. c'est qu'on se transforme en... en ange. Bon, bah, on va, on y va. J'ai ma petite protection. C'est bon, on est à fond. Il n'y a pas eu de checkpoint encore, donc c'est pour ça que j'ai recommencé depuis le début. Hop, il n'y avait pas la caisse, je vais pas m'embêter. Hop, hop. Bon, je récupère quand même les pommes. On va y aller assez rapidement. Voilà. Allez. Alors par contre, là, je vais essayer essa essa d'éviter la nitro, du coup. Hop, hop. Bon, vite, vite, vite, vite, vite, voilà, c'est bon c'est <rire> On peut se déplacer quand on est en train de glisser Alors là ça monte Ah un checkpoint Hop nickel ça me permettra De pas revenir au début Alors un pingouin Un phoque Deux phoques Et euh... Oh merde Oh c'est sérieux ça <rire> Comment fallait je le devine celui là Allez oh non Oh j'ai raté mon saut. Alors, on va essayer, un pingouin, on récupère les pommes, toujours, hop, au bout de 100 pommes, ah, je suis encore mort, je suis encore mort, en fait au bout, du... au, bout de 100... au bout de 100 pommes, vous récupérez une vie, mais bon, vu au rythme où je perds mes vies, je vais pas aller loin, j'ai pas le droit d'aller loin, parce que là j'ai pas de protection, alors je fais attention à, à ça, tiens, on va essayer de passer, d'accord, voilà, et on... oh non, j'ai sauté et tout quand ce bug Il y a eu un bug, c'est pas, pas possible. Il y a eu tricherie là, le, le jeu, le jeu, jeu m'a eu. J'ai de la peine à sauter, mais ça c'est, c'est bon. Voilà. Hop, je suis arrivé à passer ça. Oh non Ah, oh, je me suis trompé. Ah, avec le clavier, comment c'est horrible En fait, c'est le clavier qui me tue. Faut vraiment que je me trouve une manette parce que là, pas le faire. Hein. Oh je suis allé trop vite. Allez, ah oui, j'ai deux vies! C'est déjà pas mal! J'en ai récupéré une. Bon, mais j'en ai plus qu'une. Hein. Voilà. J'en avais récupéré une grâce au. Mais je me, fais, je me fais tuer à chaque fois à cause de la queue du phoque. Oh! J'ai failli me faire écraser. Voilà. Viens-toi, le, le phoque là. La queue est dangereuse. Voilà c'est bon Alors, On va tâcher de ne pas se faire écraser Voilà checkpoint Voilà c'est bon Wouf. Comme quoi le passage était difficile Ils ont mis un checkpoint de bout en bout euh, Par contre le diamant là je vais avoir de la peine à le récupérer euh, Bon mais c'est pas grave Il avait l'air sympa pourtant ce diamant Hop Allez Alors là nitro On va essayer de pas sauter dessus Hop là on récupère les pommes au passage. Tiens, c'est quoi ça Je connais pas. Un truc en... Ah bah oui, d'accord. T'as transformé les caisses. D'accord. Je connaissais pas du tout ce, euh, ce point d'exclamation. Euh... Ah non je... Ah c'est bon. j'ai cru que j'allais pas y arriver à récupérer. C'est un, un petit peu un petit peu chiant à faire parce que là, il y a plein de plateformes. Voilà. Bon, je récupère ma protection, mais bon, si je tombe, ça sert à rien. Et voilà, checkpoint, on continue notre folle aventure. Attention, ça glisse, ça glisse, hop là. Hop, hop. Ah bien, il est là le, le diamant qu'on doit récupérer, c'est ça je crois. Hop là. Oui, super. Ouh, j'ai récupéré une vie au passage, super. Hop, on saute sur la caisse. Pourquoi il y a deux de caisses comme ça, là, qui sont... peut qu'il faudrait que, que j'aille réappuyer sur l'interrupteur. Il doit y avoir un truc caché hein. sur l'interrupteur qu'on a vu tout à l'heure, je pense. Euh, pour parler du jeu, on n'a pas euh, tellement évolué au niveau du graphique. Euh, un petit peu, ça se, ça se voit, il y a un peu les couleurs qui sont, qui sont un peu plus... Euh, un peu plus accentué on va dire mais euh, Mais sinon ça reste ça reste le même jeu, le même gameplay, le même plaisir j'ai envie de dire, parce que bon voilà, sur ce 38 sur 74 j'ai pas tout récupéré. Non, je peux pas remonter par là. Euh, je sais pas par où je dois remonter. Non. <rire> Merde. Est-ce qu'il faut que je récupère toutes les caisses C'est bizarre quand même. Non à moins que.. Ah mais d'accord, il y a des trucs derrière. Voilà, fallait, fallait le voir, c'est le truc qui était derrière. Voilà. Je sais pas ce qui se serait passé si je n'avais pas eu le cristal et si j'étais revenu. Voilà. Ah, il sort le cristal. Et le, le diamant rouge qu'on a croisé, il devait bien se mettre dans l'interstice. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, écoute bien. Ces hologrammes sont plutôt instables. Pendant ma quête de sagesse et d'irruption, j'ai eu vent d'une puissance qui menace de détruire le monde. Les cristaux sont le seul moyen de la combattre. Le sort du monde est entre tes mains. Il faut donc absolument que tu me les apportes Crash Crash Es-tu là Crash pas Crash, mais t'es où Donc voilà, on a eu le premier diamant, et comme je disais, oui, on aurait pu le mettre dans l'interstice là-haut, à côté du rouge. Et d'ailleurs, là, il y en a des bluffs dans ce monde à côté. Euh, donc ce sera tout, on va s'arrêter là pour Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back.